Pour supprimer les doublons dans cet exercice, nous allons sélectionner la colonne, nous allons dans Données, Filtre standard. En Nom de champ, nous sélectionnons Aucun, et dans les options, nous cochons Sans doublons. Et ceci permet d'enlever les doublons.